Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter euh, l'import des périodiques euh, d'emboquer depuis le CGB ou PMB qui permet à la fois de créer des notices de titres, des notices euh, de numéros et des notices euh, de dépouillement. Euh, donc pour ce faire, je vais prendre euh, l'exemple d'un euh, numéro d'alternative économique, euh, notamment. Le numéro 389, alors si je recherche alternative économique 389, je vois que j'ai un certain nombre de documents 16, et euh, qu'on a euh, deux types de supports, donc la revue qui représente le numéro euh, 389 ici, et euh, des articles qui sont tous les articles de dépouillement euh, de cette notice donc si je vais sur une notice de dépouillement euh, qui, est aussi, qui est ici une notice euh, indexpress euh, donc je vais pouvoir euh, voir le, le résumé comme on peut voir n'importe quelle notice euh, de ce dépouillement et différents liens que Bokeh va générer donc, c'est-à-dire, depuis la description du document, je peux à la fois accéder à ce, la notice spécifique euh, de ce numéro et euh, rebondir sur tous les articles de ce numéro d'alternative économique. Alors, si je vais sur tous les articles, je vais bien sûr voir euh, l'ensemble des articles. Donc, c'est une recherche sur ce chapeau-là. Et euh, si euh, je clique sur voir ce numéro d'alternative, économique, je vais remonter à la notice euh, de numéro, Il y a donc ces euh, exemplaires. Dans la notice de numéro, euh, j'ai les exemplaires qui sont empruntables ou consultables et aussi les liens vers l'ensemble euh, des articles de dépouillement, donc, en affichant le résumé, la collation et l'auteur. Donc si je clique sur cet article là, par exemple, je vais euh, venir sur la notice de dépouillement, et ce que je peux voir, c'est que les exemplaires qui sont affichés ici sont ceux de la notice de numéro. Voilà, donc là, je suis sur la notice de dépouillement. Si je retourne à la notice de numéro, on va voir que nous avons ici les mêmes exemplaires. Voilà. Cela permet de faire en sorte que si je cherche, par exemple... Euh à qui profite des privatisations dans la recherche, et de donner d'ailleurs une subjection. Du coup, je vais pouvoir rechercher parmi les dépouillements, tomber sur mon article, et emprunter ou réserver directement l'exemplaire du numéro à la bibliothèque. Ce qui améliore nettement la recherche. De plus, euh, de, ce, de ce numéro, je peux aussi remonter à la notice de titre, qui est finalement une notice qui représente l'ensemble des numéros d'alternatives économiques, avec un certain nombre d'informations. Et donc, de là, je peux rebondir sur un certain nombre de numéros euh, et d'articles d'article économique et avoir un rebond sur voir tous les numéros euh, d'alternatives euh, économiques. Voilà. Euh, alors ce mode de navigation fonctionne aujourd'hui avec les CGB CoA et PMB à condition que les exports euh, soient euh, bien configurés et que l'import aussi soit le même configuré. Pour donner un bref aperçu, euh, vous savez que dans euh, l'intégration programmée, côté Cosmogram, on va définir le profil de données pour un import de notice. Donc ici j'ai un profil de données Unimark-CoA, euh, que je peux configurer dans le profil de données. Euh, ici voilà. Et pour que l'intégration des périodiques euh, fonctionne bien, euh, il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, il faut bien indiquer que l'identification d'éthique de Perdic euh, soit euh, faite sur le système, sur l'algorithme COA, ou PMB si vous avez PMB. Voilà, On a ces deux, deux éléments. Euh, et ensuite, il faut euh, configurer les types de documents et les champs exemplaires en fonction alors euh, pour rappel, euh, si on regarde euh, l'architecture d'une notice coexportée on voit que pour un titre donc euh, ici c'est Animan on n'a pas de notice de numéro, on a une notice de titre finalement et tous les numéros sont euh, placés en, en exemplaires. voilà euh, donc on voit ça avec le $V et on peut voir évidemment plusieurs exemplaires du même numéro euh, si c'est le cas et ce qui est important, c'est euh, ces informations-là. Donc ici en $h, on a le type de support, exportant exemplaire, et euh, le numéro en $v. Euh, le principe avec CoA, c'est de euh, casser cette notice, finalement d'avoir d'un côté une notice de titre, et de l'autre côté, pour chaque numéro distinct, de créer une notice de numéro. Et c'est là que euh, deux notions sont importantes, le type de support en $H et la zone de label, ici on a AS. Voilà. Donc, ce qu'on va bien paramétrer euh, dans, euh, dans le profil de données, c'est que déjà, on prenne bien le type de document $H dans la zone exemplaire, ici 995) et que pour les types euh, de documents, on va avoir euh, deux identifications à faire. C'est que les notices de numéro seront identifiées par le type de support dans la zone exemplaire, qui, qui vaut PER ici, donc $995 H. Et que pour le titre de périodique, on l'identifie par la zone de label AS. Et comme ceci, euh, Bokeh sera capable euh, de séparer les notices de quoi en deux. Pour les articles de périodique, on a des exports de dossiers de dépouillement depuis Koa et euh, on peut les identifier directement par la zone de label. Pour information, euh, comme c'est un peu délicat au niveau des configurations, vous pouvez toujours vérifier euh, les imports euh, faits euh, dans grâce à l'outil euh, Inspector Gadget que vous connaissez. Donc, sur mettre, sur mettre en mettant l'URL Inspector/Gadget soit en disant l'extension euh, euh, appropriée. Donc, si on inspecte la notice de dépouillement pour cet article-là, voilà, on voit que euh, Bokeh va générer un exemplaire fictif qui contient ici l'identifiant de la notice de titre et le numéro associé. Et c'est grâce à ce lien-là que va pourra faire le lien entre l'article de dépouillement et ce numéro de d'alternative économique. Si on regarde le numéro euh, en question, avec Inspector gadget, voilà, on va voir en effet que le 001 généré pour cette notice, qui est une notice aussi qu'a créé euh, Bokeh, on retrouve l'identifiant de la notice euh, de titre et le numéro. Donc cet identifiant-là qu'on va retrouver de même sur la zone exemplaire générée par Bokeh. Donc Bokeh génère un exemplaire fictif pour euh, le dépouillement. Il crée une notice qui reprend les informations de notice de titre pour le numéro. Et donc cet identifiant 001 ici est l'identifiant euh, de la notice euh, de quoi euh, qu'on va retrouver euh, dans la notice de titre. Voilà, qui, est, qui est ici. Voilà, donc ça c'est la partie technique qui vous permettra d'analyser le bon fonctionnement euh, de votre import. Voilà, merci d'avoir écouté cette démonstration et à bientôt pour une prochaine démonstration bokeh.